Bonjour, merci de me rejoindre sur Cultura HOMEMADE. Je suis ravie de partager ce moment avec vous, hors du temps et des murs, dans les montagnes. Aimez, partagez, abonnez-vous Et pour nous soutenir directement, allez sur Patreon à la fin de cette vidéo. Grâce à des artistes et des designers exceptionnels, on fait des voyages inattendus et joyeux, parfois avec de petits riens. L'observation de la nature est une source d'inspiration inépuisable pour beaucoup d'entre nous. L'artiste Valeria Nascimento sublime les formes naturelles pour en faire des installations qui dégagent une sérénité magnifique. D'origine brésilienne vivant à Londres, elle travaille la céramique. De son enfance dans une ferme au Brésil, cette artiste tire une fascination pour la flore. Ses créations se composent de dizaines, voire de centaines de formes en céramique. On y reconnaît des pétales, des alvéoles, des corolles. De sa formation d'architecte, Valeria Nascimento garde le sens de l'espace et du volume. Dans ses installations, elle combine la géométrie et les formes que l'on retrouve dans la flore avec les lieux et leurs structures. Valeria Nascimento explore le langage de l'harmonie. Avec Culturama, on découvre des artistes de tous les continents pour changer d'air. Ressourcez-vous bien, à très vite.